Bon, un connu, une... temps, ce que tu veux. Nager de quoi Il y avait nagé à 10h30. La euh... vue, euh, ça fait partie de la Expliquez-nous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là parce que euh, fin, fin mars, on nous a annoncé euh, la fermeture de 54 sites euh, de Bade à cause euh, le, le, le conformité voilà. On a perdu les 54 actifs, il fallait absolument replacer euh, les résidents, vite fait. et là on perd encore 26 lits, euh, du SSR au 1er septembre. Alors le SSR, parce qu'il faut à chaque fois euh, expliquer ce que c'est, parce que les gens sont peut-être ouais, pas au courant des acronymes. De c'est et de, de réadaptation. Donc qu'est-ce que vous réclamez alors aujourd'hui Aujourd'hui, on réclame la reconstruction par exemple d'un FASA, d'un service Alzheimer, parce qu'on perd, on perd déjà 19, 19 personnes, 19 agents qui perdent leur emploi. D'accord, ok. Donc des emplois en moins, des liens en moins Des liens en moins. Il y a aussi aujourd'hui des, des revendications sur les, l augment, les augmentations de salaire. Là aussi. Et surtout l'augmentation aussi des personnes. On va avoir un meilleur travail. Euh, à, à cet hôpital de villeneuve sur Yonne, donc, on supprime des lits. Ouais. Euh, pour. Euh, Comment vous, euh, vous l'avez expliqué, ça, ça cette suppression On a pris un CHS, exceptionnel. On a, on, a, on a dit que c'était euh, non conformité d'un sentier, qu'on fermait les 57 pays et qu'il fallait les fermer au semaine, en D'accord. Et euh, donc il va y avoir une mise en conformité ou pas Alors justement, c'est là où on attend des réponses. Il n'y a pas de... Il n'y a que des beaux projets. On est d'accord avec ces beaux projets. Mais pour l'instant, on n'a aucune réponse. On ne sait pas. On pense que c'est euh, en lien avec les élections. Euh, pour que ces projets se fassent et qu'on ait la réponse, mais on attend des réponses. Parce qu'en attendant, les emplois sont quand même sacrifiés, mais il n'y a pas de projet pour le moment. D'accord. Donc, euh, on a proposé, on vous a dit qu'il y avait plusieurs choses sur la table Oui, bien sûr, nous, nous avons été force de proposition aussi. Donc, il y a plusieurs choses sur la table. Donc, euh, on, nous, nous pencherions pour une reconstruction. À notre sens, ce serait mieux, puisque l'établissement est vétuste. Donc, on parle des bâtiments... B et F, mais on a d'autres bâtiments qui sont vétus, donc pourquoi pas reconstruire l'offre plus sainement, parce qu'il ne faut pas que dans deux ans, on nous dise cette, cette partie de bâtiment va aussi fermer, va être menacée par la sécurité. Non. Voilà. Donc les projets qui sont proposés, donc c'est l'accueil de jour, le PASA, l'unité Alzheimer, et euh, un projet... Excusez-moi, oui. quand on dit le PASA, c'est oui. quoi Un pôle d'activité de soins. Voilà. Excusez-moi, mais c'est pour que oui. les gens non, non, est oui. et, et en fait euh, donc ce sont des beaux projets on est en accord, on, on a été force de proposition pour ces projets alors là où on a un problème euh, c'est qu'on est en zone inondable les deux structures, donc le bâtiment Rive d'Yonne et l'hôpital de Villeneuve sur le site Carnot on est en zone inondable, donc, donc bleu marine pour un côté le plus proche de Lyonne et bleu ciel pour celui par qui donc est-ce qu'on va pouvoir faire des travaux, on va pouvoir reconstruire une nouvelle offre dans ces conditions. Aujourd'hui, ça dépend de qui. Euh, des, des le ARS et le Conseil départemental. Voilà, ce sont les cofinanceurs et c'est eux qui ont décidé, sont accord, ils nous proposent ces, ces, ces projets, ils les pensent viables, mais je pense qu'il y, y a un souci financier derrière. Voilà. Et comme je vous dis, au vu des élections, je pense que c'est pour ça qu'on est bloqué. Mais en attendant, on a quand même supprimé 19 emplois. Au jour d'aujourd'hui, sans compter la fermeture annoncée de l'USSR, il y aura encore des emplois supprimé. Voilà. L'USSR étant transféré, c'est le plus gros budget de l'hôpital, donc on peut penser qu'il y aura une quarantaine de suppressions de postes à venir si l'offre n'est pas reconstruite. D'accord. Donc tout ça va bouger sans doute après les élections, mais vous êtes là pour, euh, bah, pour, dire pour montrer euh... qu'on est toujours là, qu'on veille et nos emplois sacrifiés. Euh, est-ce qu'on va pouvoir les récupérer si l'offre est reconstruite Ça m'étonnerait. On met des gens à la porte. Donc ça m'étonnerait que les gens aient envie de revenir travailler sur l'hôpital de Villeneuve. Donc où on va retrouver ce personnel Et est-ce que ce personnel va retrouver de l'emploi Donc c'est ça, le but, c'est de se montrer encore et de se taire. Le nombre de 19, on ne sautait voilà, plus combien il y a 19 emplois aujourd'hui et il faut que les gens le sachent. c'est au courant. Ouais. En en on va à l'intérieur des services, oui, euh, tout à fait. vous êtes les actives. Thank yeah. période de pandémie que l'on voit une partie de notre hôpital disparaître en un coup de balai. En effet, en trois jours, on nous annonce une fermeture de deux bâtiments sur le site Carnot et ce n'est plus une menace mais la triste réalité. Sous prétexte d'une non-conformité incendie qui ne date pas d'aujourd'hui, on sacrifie deux bâtiments, c'est-à-dire 52 lits. Mais le sort ne s'en arrête pas là puisque l'unité de soins de suite et de réadaptation qui aujourd'hui était en sursis jusqu'à décembre sera transférée en septembre sur l'hôpital de Joigny. Où va s'arrêter la casse Le personnel s'est battu. Contre la Covid-19. Il a protégé nos aînés qui ont subi la crise et qui la subissent encore. Confinés dans leurs chambres sans visite pendant des mois, ils sont là debout et se relèvent tout doucement lorsque brutalement on bouleverse leur quotidien en les transférant dans des lieux inconnus pour eux. Et voilà encore au cœur d'une tempête alors qu'ils n'ont rien demandé. L'ARS et le Conseil départemental souhaitent transformer l'hôpital en offre médico-sociale. Mais à ce stade, nous n'en sommes qu'à des propositions. Rien n'est fait. Il se moque des conséquences dramatiques que cela peut entraîner. Nos bâtiments ne sont plus aux normes et cela depuis des années. Il faut diversifier l'offre de soins. Pour cela, il faut des moyens. Il faut la volonté de faire alors que pour le moment, nous vivons la volonté de défaire. C'est sans doute plus simple mais d'une rapidité bouleversante. Alors, cette casse a un double impact. Les aînés payent psychologiquement le prix fort, ainsi que leurs proches s'interrogent sur leur devenir. Les agents vont être privés de leur emploi. À l'heure où je vous parle, ils sont 132 à être menacés, CDD et CDI. Parmi eux, 19 ont perdu leur emploi. Mais le bilan n'est pas définitif, car en septembre, lorsque l'USSR disparaîtra, les emplois disparaîtront avec. C'est nos contrats précaires qui sont les premiers touchés, ceux dont on ne parle peu ou pas du tout, trop souvent oubliés. Oui, pourtant, ils endossent deux rôles à la fois, le service hôtelier et le remplacement des aides-soignants. Oui, messieurs, dames, je parle des ASH, mais également du service restauration, le portage des repas au domicile, nos agents de blanchisserie, nos administratifs. Aujourd'hui, ne les oublions pas. Applaudissez-les, ils font un travail exemplaire. S'agissant des autres soignants, CDD, CDI, ils retrouveront, nous leur souhaitons du travail ailleurs, puisque nous manquons cruellement de soignants. Ils n'empêchent que leur choix est de travailler à Vino-sur-Yonne, car c'est leur ville. Cet hôpital est plus qu'un lieu de travail, c'est une grande famille. Cet hôpital public a toute sa place ici, là où la demande est forte, là où le prix de journée est abordable pour une population qui n'a pas les moyens de s'offrir une chambre à 3 000 euros. Battons-nous pour, pour que notre hôpital reste et perdure. Battons-nous pour avoir les fonds nécessaires à la rénovation ou à la reconstruction. Battons-nous pour sauver nos emplois. Battons-nous pour ne pas voir le ciel s'assombrir. Luttons aujourd'hui, demain et toujours. Merci à tous. Donc dis en fait, on soigne que les riches, les autres on les soigne pas.